Je pense qu'AFK peut être un bon personnage maintenant avec le, le Grésobot en Taverne 4. C'est dur à dire parce qu'il y a vraiment des bonnes races pour AFK. Oeuf d'armure. Je crois que je prends le Roi des Rats. Je crois que je prends le Roi des Rats. Et j'avoue qu'AFK était. Franchement, le, le spot d'AFK, il est beau. Il y a Uran, Mecha. Il n'y a juste pas Dragon, mais il y a un beau spot. Ça, c'est quoi C'est un pirate Ouais, en vrai, on veut ça, nous, hein. Ouais, on va essayer de générer un maximum de pièces, je pense que c'est pas mal. Je vous souhaite un bon combat. ça fait des tokens. Je pense que ça se prend. Je pense que ça se prend la question c'est est ce que le le au bot taverne 4 il justifie le triple en 4 pas sûr quand même. <rire> quand même pas sûr je pense que ça reste quand même un je pense que ça reste un, un triple de tempo, hein. imagine. Oh waouh, ça pique ça. Pas, pas de dragon, moins de boubou. Bon, il y en a quand même toujours un peu. Ah les pirates, on peut avoir double mousse. Je crois que ça me bat. Hein. La question c'est pourquoi toujours ranger les chats Pourquoi les ranger Comme ça, comme ça, puis les petits roues Ouais, bah, ça c'était obligé. Hein. Je sais pas. Trouble autistique, je dirais. Euh... Est-ce que je mousse Maintenant. Je vais pas double mousse. Et je vais en faire un. Ça dépend, il fait quoi Non si il faut en faire un je il crois. Qui ne range pas son board, ne fait pas la vaisselle exactement. C'est important de ranger son board. Ouais, une petite mousse, je pense que c'est ok. Puis je le garde quand même Parce que si je reste un tour de plus prise de perdre une pièce Burk euh, On a le roi des Hurans On s'en moque On fait pas un Un petit roll La question c'est on peut mousse up pouvoir sur euh, Uran Taverne 2. Parce que franchement Uran Taverne 1. Euh, je crois que c'est let's go hein. Euh, lui il est taverne 3. Théoriquement lui est meilleur. Restez là que je vous attrape une remontée est encore possible. théoriquement lui est quand même meilleur bah, on va dire que si on trouve un graisse au bot euh, il a boubou quoi je vais pas snapper sur le crâne de Bob non. bah je me permettrai pas non je vais chercher la 75, 5 je pense Mais ça peut dépendre des points de vie je pense que je m'adapte en fonction de Naga C de hop ah. euh... vente C'est dégueu ça. On fait juste ça oh, hein. Prochain tour, limite, on virera le robuste. Parce que j'ai pas envie de, de, de perdre mes doubles. Bon, après l'idée c'est quand même de tripler au prochain tour. <rire> un autre. Rodeuse ne te plaît pas si tu trouves un bricaille Non, la 3-3 elle est trop forte, c'est deux pièces hein. Si je l'avance au prochain tour, je gagne 2 pièces, c'est vachement bien. Alors je pense que c'est trop greedy depuis qu'elle la 2-5. En vrai sur 7 gold, c'est une vraie bonne carte, cette hein, 3-3. Euh, Lui nous veut du mal. Hein. <rire> Lui il nous veut définitivement du mal. Ok. Que je vire les mousses ou les chats, plutôt les chats. Massacreuse, hein. Mama, Vanesse. Vanesse a été nerf. Hein. Euh, double mousse. Peut-être Vanesse en vrai. Hein. Sûrement Vanessa. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un méca On va prendre le pipe. Bon, oh, c'est un cinq cinq, hein? C'est un beau bébé, hein. Vous quoi Vanessa avant elle était 3-7 si je dis pas de conneries ils ont, ils ont juste enlevé des points de vie Et au tout début elle donnait plus de plus 1 et à ce moment-là elle était pas très forte Maintenant elle est vraiment cool hein. Plus de plus de définitivement euh... Elle attaque une fois elle fait plus 6 plus 6 en fait c'est mieux c'est mieux que Massacreuse quoi C'est là où tu dis franchement Massacreuse il devrait vraiment la up quoi Quand tu vois que Vanessa elle est mille fois meilleure alors que elle nécessite pas de conditions quoi juste avoir des vieux pirates et ils sont tout de suite cool Uran. Euh, ouais, pff, ça m'intéresse pas trop, Uran. Uran Taverne 5. Agame et Hirsut. Ce sont pas des... tellement des cartes que j'ai envie d'avoir. On vire le robuste. Prends la Peggy. bon on va essayer de jouer euh, l'avantage c'est que ça ça tempo bien pour attendre l'ardeur l'ardeur euh, et le et la euh, l'écolo là je sais plus son nom l'écolo taverne 6 là, greta voilà euh... Je pense que ouais, ça va dépendre du Parce qu'on est qu'à 27. Hein. Gel, pourquoi Non. Si j'ai pirate, je pense que je up pouvoir. Et sinon, je pense que je reste à 25. Mais ça peut dépendre aussi du combat et de mon adversaire. Ronde suivante. Selon toi, est-ce que Bran doit avoir le même changement que Baron Va effondre Euh, non. Je pense pas. Gel Parius pour Peggy Bah, non, je vais pas geler. Si tu gèles, tu bloques des cartes. Hein. Ça, il faut jamais l'oublier, c'est important. Quand vous gelez, vous bloquez des cartes. Certes, vous achetez, enfin, entre guillemets, vous loquez une carte que vous voulez, mais vous loquez des cartes que vous ne voulez pas. Toujours considérer ça aussi. Pas que les cartes que vous loquez pour vous, mais les cartes que vous ne loquez pas pour vous. Vous voyez Ça, c'est clair. La gars. Bah c'est un Naga, hein. la, la Greta, hein. si, si je dis pas de conneries. Hein. Donc let's go. Hein. Voilà qui Il que des conneries. Hein. C'est rigolo ça. Bon ça c'est cool aussi parce que c'est pirate. J'ai l'impression que d'ombe est meilleur. Allez, allez <rire> Ça peut être sympa. On hein. arrive à Frog. Ça peut être super cool. Ouais, Greta c'est Pirate et Naga. Bon la probabilité elle est pas énorme, hein, mais <rire> c'est pas parce que vous allez 6 que vous allez choper un 6, mais... Il y a moyen, il y a moyen. De toute façon c'est le plan de jeu, hein de se diriger vers euh, l'ardeur euh... l'ardeur Greta. Ou... Après, juste Greta et, euh... et la Vanessa, c'est déjà pas mal. En tout cas, on a une vraie façon de tempo. Quoi. Avant, il n'y avait vraiment pas de façon de tempo. Limite, il fallait jouer une autre compo. Et ensuite, dès que avais dorée, là, tu avais l'ardeur dorée, plus l'ardeur, tu passais en combo l'ardeur. Mais là, maintenant, tu peux rester entre guillemets en pirate. Merci Bob, bah, bon visionnage à toi. Nice. Ah c'est chouette ça, c'est une attaque importante. Oh les hits se met mal. Hein. Bon ça va. Ah il a pas up hein. Il a pas up. ouais oh, il est resté 4. Hein. On est pas mal, hein. D'être 6 et Ok, deuxième Vanesse. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ça, la chance est de serviteur vous permettra d'en trois. Oh <rire> De perdu, mais perdus, j'ai l'air de gagner. Un délice à pire, j'aurais choisi le même. On se lance des piques. Je suis le fléau des mers, la terreur des marins. Vous vous débrouillez. Ok, nice. <rire> tu veux pas qu'il se passe quoi là Bah, euh, ce qu'on avait prévu. <rire> Pour être honnête, plus ou moins ce qu'on avait prévu Je m'attendais pas que ça arrive aussitôt Mais c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu Ok, bon par contre va falloir virer des trucs hein. Alors on a pas man infini hein, Loin de là Mais avec, en vrai avec euh, une Peggy c'est déjà cool Ah ce tour là était beau Ce tour là était très très beau Ouais Amul euh, ça améliore le match-up hein, enfin, le match-up, la compo je veux dire, Amule ça améliore clairement la compo. Donc on va dorer lui, euh pardon, euh, lui, on va virer lui. Je suis le fléau des mers, la terreur des je marins. Je suis le fléau des mers, la terreur des marins. <rire> Beaucoup de qui Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Épique. Prochain bon, tour, ouais, Amule, c'est pas un pirate, donc ça fait pas de pièces. Euh, vous voyez là, on, va comm on a commencé à virer ce qu'on avait envie de virer. Donc euh, les deux Greta c'est pas mal. Pour l'ardeur et pour une Peggy. Et puis voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, deux l'ardeur dorée. Hein. C'est à dire que si on trouve un autre l'ardeur, euh, l'ardeur dorée et l'ardeur normale ça suffit amplement. Je veux pas de taunt Bah pour le moment non, parce que je pense que ma compo est suffisamment forte. J'ai pas besoin de carte tech encore tu vois. Je pense que quand je commencerai à faire peut-être un peu plus de pièces, là, peut-être prendre un taunt et encore euh, plutôt taunt pour mounted, tu vois. Et là, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des taunts. Franchement. Ah, remarque, il y a un gars qui joue une hydre. Hein. On l'a croisé tout à l'heure, mais bon, elle est pas si grosse son hydre. C'est quand même deux pièces perdues hein, si t'achètes un taunt. Je vais les remettre dans le pool Merde Je crois qu'on va mettre à droite Comme ça on peut pas faire d'erreur Vous voyez ce que je veux dire La terreur des marins. Qui se passe On peut commencer à prendre ça. Mais franchement, non, je pense qu'on peut continuer à faire des petites piécettes. C'est un pirate, hein? c'est vraiment que pour le combat le ok le euh, merci Galati qui offre 5 abonnements à Augur 22, Deal, Travers de porc, sel, poivre et Alan 17, 86, 70 m. merci beaucoup, merci à toi merci pour ton aide, ta précieuse aide et euh, merci pour ta gentillesse naturelle merci infiniment ouais, le problème c'est que si on prend une héroïne là, bah, en fait on va la revendre au prochain tour Sachant que j'ai pas besoin, je pense, d'héroïne pour gagner le combat. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de... C'est comme... C'est la même histoire que le taunt, il y a deux tours, quoi. Genre, je veux choper mon deuxième larder. Et à partir de là, let's go, quoi. Je chope mon deuxième larder, je vire une Greta et bim, Ah, il est là allez ah, let's go hein. ah, ça, Faut pas oublier que c'est un pirate ce petit con là j'ai mana infini, hein. c'est juste que j'ai pas tant infini enfin mana infini, faut trouver des pirates mais normalement il y en a quand même voilà mais ou amule c'est vrai qu'il y a amule ah je vois ce que vous voulez faire celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez, voilà une pièce pour le dérangement Il faut voir les choses en gros. Ha On se lance des piques! Je vais faire le ménage! Je suis le fléau des mers, la terreur des marins. Ok. Et l'ardeur, ça sert à rien de le jouer. J'ai maintenant fini euh, Husqvarnch. Ça, c'est important de le comprendre. J'ai pas besoin de jouer cette autre lardeur. Là j'ai forcément mon infinie, c'est juste que j'aurais pas le temps de tout faire mais plus maintenant. Ah en triplant l'ardeur bah ben, je... je vais à golder prochain tour du coup. Bah bon, c'est pas grave j'en trouve un autre non. Est-ce que c'est si grave que ça Bon ça on le vire hein. Ça c'est pas très intéressant dans notre compo Là est-ce qu'on veut des, des mounted ou pas encore Je pense qu'on peut quand même commencer à mounted j'imagine C'est pas trop Je pense que c'est ok Ça c'est pas mal avec héroïne mais... Franchement mon board il est tellement strong que je veux juste... Je préfère deux mounted, je crois. Après je prends pas ça pour euh, mounted. Je pense pas. Je crois que... Ouais, ah, my bad, my bad, j'avais déjà fait l'erreur une fois. Bon, c'est pas très grave, hein. Cette game, elle est gagnée. On hein. va ouais, juste regarder ce qu'il joue, mais lui, il joue des bêtes. Donc, si on veut, on peut prendre un zap. Là, cette game, elle est gagnée. Hein. On est que tour 13. Hein. Ça, c'est quoi le Roi des bêtes Je suis le fléau des mers. La terreur il joue des mechas. On reste comme ça, hein. Je... Bah, un pourrait je pourrais la mettre dans l'absolu. En vrai, titre je peux la mettre, non Du coup, ça me... Ouais, re... ouais, my bad, my bad. Sur les streams d'autres joueurs, ils pètent des caps quand ils triplent l'ardeur sans faire gaffe. Voilà. Si tu perds à cause de ça... Ouais, on va le jouer quand même. Euh, si tu perds à cause de ça, je peux comprendre. Mais... Tu perds pas. <rire> Là, on a gagné, en fait, tout, le... tout ce qu'on a fait. En fait... Tout ce qu'on a fait de bien Dans cette game ouah, Comment dire Ce qu'on a mal fait Ne va pas prendre le dessus Sur tout ce qu'on a fait de bien Vous voyez Généralement ce qu'on a, qu a bien fait C'était pendant 12 tours Et ce qu'on a mal fait C'était pendant euh, Un tour Enfin et encore Une partie d'un tour Qui est de garder l'ardeur Et j'en conviens C'était une connerie Et en fait Quand t'es dans le moment Je pense que je me ferai avoir Toute ma vie hein. Sans blaguer hein. Alors il y aura peut-être pas Greta tout le temps mais Ou l'ardeur tout le temps Mais franchement je pense que je me ferais tout le temps avoir. Que t'es tellement dans le truc et tu penses pas en fait. Mais euh... mais ouais là franchement ça change rien. C'est game qui est de base gagné. Hein. Bon, on verra. Hein. On peut perdre mais... Là, ça tel... En fait la, la Vaness elle nous... elle nous fait la win. Hein. La vanesse, elle nous fait clairement la win. c'est des bêtes bah, en vrai zap c'est jamais mauvais contre bête après c'est pas exceptionnel mais ça je le garde en main je pourrais la tripler au prochain tour si prochain tour il y a oh. oh. hey, est-ce qu'on rajoute un taunt bah, ça on va sûrement le garder en main si on a une autre mounted après je suis pas sûr que le mounted soit fort contre bête ah quoique ou alors on taunte tu une merde. C'est qui que pour ta tête petite La différence entre mon gameplay et toi, noob. Ah, mon gameplay noobs et toi, crafter d'exception. C'est gentil. Tu <rire> m'arrêtes pas tant de gentillesse, mec. C'est que vendre des créatures qui semblent fortes sur le moment de tempo, mais tu t'en fous car ta compo sera encore plus puissante. Ouais. Mais ça, ça dépend des points de vie. Il faut pas. En fait, c'est un jeu où il faut s'adapter. La difficulté, c'est de s'adapter. Si tu joues toujours de la même manière sur chaque game, ça va être horrible. C'est ça le truc. C'est que ça faut faire attention. Tu vois l'idée Je pense qu'on gagne là, non Ah non. Euh... Mais c'est ça l'idée, c'est que si t'es bien en, en PV, en fait, il faut arriver à te projeter dans la compo que tu souhaites réaliser, tu vois. Et la compo que je souhaitais réaliser ici, c'était... Euh, en fait, t'as une idée de la compo et tu tends vers ça. Donc dans ta compo, à la fin, même les mousses, il faut commencer à les virer, quoi. Le plus vite possible, tu vois. On va prendre ça, hein. Franchement il a rien à adorer. Hein. <rire> C'est drôle en vrai. Il y a des trucs à adorer. Plus qu'on le pense. Ah. Enfin. Ouais dynamiteur c'est sûrement, euh, sûrement GG euh... En fait l'idée c'était de faire ça sur Briécaille En fait vous achetez un Briécaille Il vous donne un boubou Vous faites ça Il vous redonne un autre boubou enfin, voilà. Bon ça change rien Oh, lui, non? Le plus gros vers la fin. Bah, c'est eux, les deux gros. Bon, ça me paraît ok. Hein Je pense qu'on va transformer notre euh, 1% en, en 100%. Théorie. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai souvent dit en pirate, mais. En pirate un peu APM comme ça, enfin pas un peu mais c'est que faut pas chercher la perfection. Faut tendre vers une compo en gardant la tempo autant que faire se peut mais faut pas chercher à tout optimiser parfaitement parce que sinon vous perdez du temps et vous faites pas ce côté APM. Surtout si vous êtes un peu comme moi un peu lent dans l'APM et moi j'ai envie de réfléchir à chaque tour et je me force presque à acheter revente, acheter revente mais euh, voilà il faut... Il voilà, y, y a des conneries évidemment comme ça avec Greta Larder, mais pff, dans l'absolu ça change rien. Vous êtes déjà tellement dans un quelque chose de puissant que. Et si vraiment vous prenez le temps de réfléchir, certes ce play là vous n'allez pas le faire, mais en fait il y a tellement d'autres plays que vous n'allez pas avoir le temps de faire parce que vous avez pris du temps à réfléchir. Mais voilà, la Vanessa là, Vanesse, là elle, euh, elle, elle, elle donne la game. Hein. La voilà, Vanessa donne la tempo et en plus euh, mon board il, il existe aussi parce qu'il y a Vanessa doré quoi.